bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous parler de comment dieu peut nous parler personnellement donc il peut nous parler euh, de différentes façons notamment audiblement par sa parole par des rêves ou visions au travers d'une personne par la voix du saint-esprit en nous par des événements et circonstances et par d'autres moyens auxquels nous ne prêtons pas attention suffisamment donc maintenant, je vais, je vais étayer ça par les citations euh, bibliques. Donc, Dieu peut nous parler audiblement. Exode 33, 11. « Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Noun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Dieu peut nous parler par sa parole, c'est-à-dire euh, la Bible. » 2 Timothée 3, 16, 17. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Dieu peut nous parler par des rêves ou visions. Joël 2, 28. Donc là, j'ai trouvé euh, ces références dans une Bible protestante. Parce que Joël 2, 28, euh, j'ai pas trouvé ça dans... Dans, sur le site AELF, par exemple. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Bon, c'est quand même une citation très connue de la Bible. Euh, « Dieu peut aussi nous parler au travers d'une personne. » Hébreu 1, 1. « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. » Dieu peut nous parler par la voix du Saint-Esprit en nous. C ce sont des locutions intérieures. Jean 14, 26. « Mais le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Ça peut être nos, nos bonnes inspirations aussi. Dieu peut nous parler par des événements et circonstances. Romains 8, 28. « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, » Lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Et enfin, Dieu peut nous parler par d'autres moyens auxquels nous ne prêtions pas suffisamment attention. Job 33, 14, 18 C'est que Dieu parle une fois, deux fois, sans que l'on y prenne garde, dans un songe, une vision nocturne, quand tombe une torpeur sur les hommes et qu'ils sont assoupis sur leur lit, alors il leur ouvre l'oreille et leur adresse des sommations pour détourner l'être humain de ses œuvres et pour prémunir le héros de l'orgueil. Ainsi, il préserve son âme de la fosse, sa vie du passage au chenal de la mort. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.